Chers camarades bonjour Vous avez l'intention d'acquérir une voiture d'occasion Voici 26 conseils pour l'achat d'une voiture d'occasion. Comment inspecter une voiture d'occasion avant de l'acheter Vous savez déjà à quel point l'affaire peut s'avérer compliquée Les facteurs à prendre en compte sont tellement nombreux que votre projet risque de devenir un cauchemar. Ceci est particulièrement vrai. S'il s'agit de votre première acquisition, les éléments à prendre compte avant l'achat d'une voiture d'occasion sont nombreux. Mais le plus important d'entre eux consiste à vérifier l'état de la voiture avant de prendre une décision définitive. Voici donc des principes généraux à suivre pour inspecter une voiture de seconde main avant de l'acheter. Les documents que le vendeur doit fournir parmi les documents nécessaires lors de la vente d'une voiture d'occasion, l'un des plus importants est sans doute le certificat de non-gage. C'est un document assurant que le véhicule appartient à 100% au vendeur et n'a pas été volé. Autre papier indispensable. Un contrôle technique daté de moins de 6 mois, la carte grise, le carnet d'entretien et les factures des différentes réparations faites sur la voiture. Le vendeur doit également être en possession d'un certificat de cession, une fois ces documents en main. Que vous devez avoir avant la signature, vérifiez tout de même l'exactitude des écrits et s'ils correspondent bien avec le modèle du véhicule et son immatriculation. Il vous faudra alors la demande de certificat d'immatriculation du véhicule. 1. Assurez-vous avant l'inspection que la voiture est stationnée sur un sol plat. Ceci vous facilitera la vérification de l'état des pneus et vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du véhicule pour détecter un affaissement éventuel de la carrosserie. 2. Examinez de près la peinture de la carrosserie et faites attention aux taches de rouille, aux bosses et aux éraflures. Soyez très attentif aux rugosités lorsque vous regardez les côtés de la voiture depuis l'avant jusqu'à l'arrière, car elles indiquent souvent des travaux de peinture antérieure. Passez votre index sur le bord des jointures entre les panneaux pour relever une rugosité éventuelle laissée par des dépôts en provenance d'un ruban adhésif de masquage. 3. Inspectez la malle de la voiture et assurez-vous qu'elle est encore en bon état. Elle doit être exempte de signes de rouille ou d'entrée d'eau provenant de fissures ou de trous. L'usure de la malle vous indique la manière avec laquelle la voiture a été utilisée. 4. Regardez sous le capot et assurez-vous qu'il n'y a pas de bosse, d'air ou de rouille. La présence de ces anomalies indique que la voiture a été mal entretenue ou endommagée. Au niveau des ailes, là où porte le capot, vous devez pouvoir relever le numéro d'identification du véhicule ou code volume ZN. Si ce numéro manque, cela signifie que l'aile a été remplacée. 5. Les courroies et les tuyaux ne doivent pas être fendus. Les tuyaux du radiateur ne doivent pas être mous. 6. Entrez dans la voiture et contrôlez l'état des sièges et des garnitures pour relever des dommages éventuels, comme des rayures, des taches et des déchirures. 7. Faites marcher la climatisation de la voiture et vérifiez qu'elle fonctionne bien. Si vous donnez de l'importance à la climatisation, achetez une voiture qui utilise du R134 comme agent frigorigène. La plupart des voitures qui utilisent du R134 ont été construites après 1993 et le condenseur du système de réfrigération porte un autocollant. 8. Contrôlez le compteur kilométrique et relevez le kilométrage. Ceci est très important car le kilométrage vous donne une idée sur l'âge de la voiture. Le kilométrage moyen annuel d'un conducteur normal varie entre 16 000 et 24 000 km. Cependant cela dépend également d'autres facteurs. Souvenez-vous que l'état d'un véhicule dépend de son âge et de son kilométrage. L'achat d'une voiture âgée de 10 ans avec un faible kilométrage n'est pas nécessairement une bonne chose. 9 Procéder à un essai du véhicule avant de prendre une décision définitive C'est probablement l'une des meilleures façons d'apprécier l'état de la voiture. Donc, Efforcez-vous de procéder à un essai de conduite avant de prendre votre décision. 10. Examinez le carnet d'entretien du véhicule pour avoir des informations sur les performances et l'entretien de la voiture ainsi que sur les ennuis qu'elle a rencontrés. Le mieux est que le propriétaire actuel dispose de l'historique d'entretien de la voiture et qu'il accepte de vous le montrer. Certaines voitures n'ont pas de carnet d'entretien, car les réparations sont faites par le propriétaire lui-même. Cela ne devrait pas poser de problème à condition que le propriétaire prouve qu'il a entretenu son véhicule convenablement. Dans certains cas, les voitures de seconde main sont vendues à la suite d'un accident ou d'une mauvaise expérience. 11. Contrôlez les freins en appuyant sur la pédale avec suffisamment de vigueur pour ralentir rapidement mais sans déraper. Faites cet essai à une vitesse de 50 km heure dans un endroit sans circulation. La pédale du frein ne doit pas vibrer et vous ne devez pas entendre de grincement ou d'autres bruits anormaux. Des freins qui vibrent nécessitent la rectification du disque de frein ou son remplacement et la mise en place de nouveaux patins de frein. Vous ne devez pas subir d'embarder. Ceci peut se produire à cause de l'usure de l'étrier de frein ou des organes du système de direction. 12. Examinez le moteur pour détecter la corrosion et les fuites éventuelles. Sur le bloc moteur, des taches d'huile marron foncé indiquent des fuites au niveau d'un joint et peuvent se traduire par des réparations coûteuses après l'achat. Vérifiez le réservoir et le niveau du liquide de freinage et assurez-vous de l'absence de fuite. Les courroies doivent être comme neuves et ne pas présenter de fissures ou de signes de dessèchement. Une courroie peut se rompre brusquement et vous ne saurez pas la remplacer. Cela vous coûtera entre 100 euros et 500 euros selon l'emplacement de la courroie. 13. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile. Un résidu de mousse à l'intérieur révèle l'existence d'une fuite au niveau du joint de culasse. Dans ce cas, cherchez une autre voiture. Examinez l'état du fluide de réfrigération dans le vase de trop-plein. Un liquide sale de couleur marron indique que le circuit n'a jamais été nettoyé et c'est souvent le signe d'une fuite au niveau du joint de culasse. 14. Tirez la jauge du fluide de transmission et assurez-vous que la couleur du liquide est rose ou rouge. Sur une vieille voiture sa couleur peut être foncée, mais il ne doit pas être brûlé ou sentir le brûler. La jauge doit indiquer le plein. Faites votre vérification avec le moteur en route. 15. La courroie de distribution est la courroie la plus importante sur un moteur et son remplacement revient le plus cher. Si la voiture est munie d'une chaîne de distribution, vous n'aurez pas de problème sur ce point. Sachez que la durée moyenne de vie d'une courroie de distribution varie entre 96,500 et 160 000 km ou plus, selon le fabricant de la courroie. 16. Les pneus doivent être identiques et présenter une usure régulière. Examinez la surface des pneus pour détecter une éventuelle usure en facette. Ce genre d'usure peut provenir d'organes de direction ou de suspension usées, de fondrières sur la roue tous d'un dommage au châssis. Vérifiez également la roue de secours et comparez ses rainures à celles des autres pneus s'il s'agit d'une roue de secours de même dimension. 17. N'achetez jamais une voiture au châssis endommagé. Vérifiez la traverse qui réunit les ailes avant et maintient la partie supérieure du radiateur. Elle ne doit pas être soudée sur les côtés, mais boulonnée. Inspectez les têtes des boulons en haut des ailes sous le capot. Des rayures indiquent que les ailes ont été remplacées ou réajustées après un accident. Examinez les soudures des montants des portières. 18. Vérifiez qu'il n'y a pas de petites vibrations aux allures 70, 90, 105 et 120 km heure. Les vibrations légères au cours d'une accélération de faible durée sont le signe d'une usure du mécanisme de direction dont la réparation peut coûter entre 400 euros et 1500 euros. Ceci peut porter sur les garnitures, les biellettes, etc. Ce genre de problème peut s'accompagner par une usure anormale des pneus avant. 19. Faites un virage à 90 degrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de trépidation ou de bruit sourd. Réalisez cette manœuvre à petite vitesse. Des bruits indiquent une usure du système de direction avant et la nécessité de changer les garnitures. 20. Certaines voitures sont équipées d'ordinateurs. Prenez avec vous un ordinateur bon marché pour détecter les erreurs. Vous pouvez trouver un dispositif pour environ 150 euros dans n'importe quel magasin de pièces de voiture. 21. Si la voiture est équipée d'un ordinateur, faites attention aux alertes lors du démarrage ou quand vous tournez la clé ou le bouton de démarrage de la voiture. 22. Vérifiez l'éclairage et les fonctions usuelles de la voiture lorsqu'elle est stoppée. Ceci comprend les capteurs de stationnement, la caméra de recul, la radio, le lecteur CD. L'installation sonore. 23. Si possible, inspectez le dessous de la voiture lorsqu'elle est soulevée en toute sécurité afin de détecter une présence éventuelle de rouille. Examinez le système d'échappement pour déceler la présence de taches noires qui indiquent des fuites. Profitez-en pour vérifier que le châssis et le dessous de la voiture ne sont pas endommagés. 24. Il serait bon de vous faire accompagner par un ami de confiance ayant de bonnes connaissances en mécanique pour vérifier les points dont vous n'êtes pas sûr. Si vous n'avez pas d'ami qui travaille dans le secteur automobile, pensez à faire appel à un mécanicien qui inspectera la voiture à votre place pour environ 75 à 100 euros. Assurez-vous qu'il a une bonne réputation pour éviter d'être arnaqué. 25. Ne payez pas le prix demandé. Le prix d'une voiture de seconde main est négociable. Ne vous croyez pas obligé de payer le prix demandé. Le revendeur a acheté la voiture à bas prix et cherche à la revendre au prix fort avec l'idée qu'il devra probablement diminuer le prix affiché pendant la négociation. Faites une offre en tenant compte de l'état de la voiture. Assurez-vous que votre offre est raisonnable. Si le vendeur demande 15 000 euros, ne lui offrez pas 10 000 euros. Une telle proposition équivaudrait pratiquement à une insulte. Si le prix demandé est supérieur à 10 000 euros, essayez d'obtenir un prix inférieur d'au moins 1 500 euros au prix demandé. Pensez à obtenir un crédit et renseignez-vous auprès de votre banque ou votre coopérative de crédit. Cela vous permettra de connaître le montant que vous pouvez dépenser dans l'achat d'une voiture. Essayez d'acheter une voiture dont le prix est inférieur au montant du prêt que vous pouvez obtenir. La majorité des gens essaient de s'équiper au-delà de leurs moyens. Souvenez-vous qu'à l'avenir vous devrez entretenir la voiture en question, aussi attrayante soit-elle. Tirez avantage des points faibles de la voiture. Si la couleur de la voiture ne correspond pas à ce que vous voulez, dites au vendeur. Votre voiture me plaît, mais je n'aime pas sa couleur verte, c'est vraiment la seule chose qui m'empêche de l'acheter. Le vendeur verra que vous êtes disposé à acheter la voiture et trouvera un moyen pour vous encourager à conclure l'affaire. 26. Si vous négociez avec un particulier pensez à prendre avec vous un stylo, du papier et un téléphone cellulaire pour mieux négocier le prix. Pendant votre inspection, notez tous les travaux de réparation ou de remplacement à faire sur la voiture. Téléphonez à un magasin de pièces de rechange pour automobile et vérifiez le prix et la disponibilité des pièces nécessaires. Une fois que vous avez estimé le coût des réparations de la voiture en cas d'acquisition, vous pourrez déterminer celui de la voiture avec une bonne approximation et probablement inciter le vendeur à revoir son prix à la baisse. Les dossiers d'historique de véhicules ne coûtent pas cher. Elles peuvent contenir des informations intéressantes. Les choses les plus importantes sont les accidents et les incohérences du compteur kilométrique. Si vous allez acheter une voiture chez un revendeur, demandez-lui de vous présenter le dossier d'historique du véhicule Carfax. Assurez-vous de recevoir la dernière page de l'imprimé. Utilisez le guide du consommateur pour vérifier la réputation générale de la voiture. Les voitures certifiées coûtent un peu plus cher mais elles sont plus fiables et souvent elles sont vendues avec une garantie. L'achat d'une voiture chez un concessionnaire ayant un service après-vente représente le meilleur moyen d'obtenir une satisfaction à long terme. Ayez un aimant avec vous pour déceler toute réparation faite sur la carrosserie avec de la résine de fibre de verre ou du mastic. Méfiez-vous doublement lorsque l'affaire vous semble trop belle pour être vraie.